rapidement des espaces de vie partagés du co-living et maintenant nous avons un petit peu plus de temps pour parler de l'avenir du travail je vais donc vous présenter les deux personnes qui sont avec moi Boyd recherche l'entrepreneuriat de l'avenir de l'entrepreneuriat et de la citoyenneté et Pedro a créé, recommande. Il s'assure que nous pourrons vivre et travailler à l'avenir, définir l'avenir du travail ensemble. Vous avez écrit un livre sur l'entrepreneuriat post-capitaliste. Est-ce que vous pouvez me dire ce que vous avez vu qui vous permet d'écrire sur ces entrepreneurs qui ont créé donc, des entités complètement différentes de ce qu'on voyait par le passé. Merci, c'est une bonne question. Quel est le problème avec le capitalisme J'ai un doctorat en... Business et je suis directeur des recherches dans une école de commerce. Donc je ne suis peut-être pas la meilleure, la mieux placée pour de dire ceci, mais je pense que le capitalisme a vu son plus grand succès, mais ne sera plus utile pour le bien-être et les bienfaits de la société. Ce que l'on voit, ce sont des échecs aujourd'hui du capitalisme. Le premier, la répartition des richesses qui clairement échoue. On se rend compte qu'il y a plus que quelques personnes qui s'enrichissent. Vous avez dû voir les rapports de l'Oxfam. J'étais choquée la première année où j'ai vu que 360 des personnes les plus riches dans le monde possèdent la même, la même richesse que 50 des citoyens du monde. L'année dernière, je crois que c'était 8, cette année, 5. Donc, au cours des prochaines années, nous allons nous rendre compte qu'une personne aura cumulé assez de richesses en un mois que 50% de la population sur Terre. Ceci va continuer à croître de manière exponentielle, vous l'avez compris, la répartition des richesses. Si on regarde la richesse de notre président, il fait partie de cette campagne qui nous répète qu'il faut ramener les usines, les processus de fabrication aux États-Unis. C'est drôle de se pencher sur cette question. Effectivement, la plupart... Des produits sont fabriqués en Chine. Foxcom a ramené ses activités aux États Unis l'année dernière et ils ont perdu des centaines d'employés. Les coûts de la main d'œuvre sont trop élevés pour que Apple puisse produire suffisamment. Cela ne justifie pas l'investissement. À quoi est ce qu'une usine Apple ressemblera aux États Unis? Ce sera un manager, une personne avec un iPad qui commande un nombre de machines. Il n'y aura pas de main d'œuvre. Donc il y a un problème avec la répartition des richesses, comme je l'ai dit, il y a un problème d'emploi. Jusque dans les années 90, nous avions vu un lien étroit entre l'efficacité des entreprises et de la main d'œuvre, un lien avec les emplois et la croissance des revenus par ménage. Et quand Internet est devenu de plus en plus présent, nous avons vu une séparation et cette corrélation existe de moins en moins. Les entreprises aujourd'hui sont plus rentables, avec moins de ressources, d'une part, mais nous voyons aussi une stabilisation et un déclin de l'emploi et de la répartition des revenus. Donc le capitalisme ne crée plus d'emplois, ne crée plus de richesses pour la société. Il crée des richesses pour les déjà riches. Donc nous avons un problème. Et ce que nous voyons aussi, c'est que les entrepreneurs, les gouvernements, les autorités locales et les villes cherchent de nouveaux modèles, de nouvelles organisations, en se rendant compte que le capitalisme ne fonctionne pas, ils pensent qu'ils peuvent réorganiser différemment, créer de la valeur différemment, et pouvoir transformer cette valeur différemment du capitalisme traditionnel. Et vous pourriez regarder mon livre précédent où j'ai donner des détails sur la technologie, l'accessibilité, des clouds, des logiciels, des fab labs, les espaces de co-living et de co-working. Tous ces processus, en fait, facilitent un accès à la technologie, à l'innovation qui serait de plus en plus répandue pour les personnes dans les villes. Et les personnes n'auraient alors plus besoin du capital initial pour lancer leur entreprise. Nous voyons donc de nouvelles organisations pour créer des start-up. Je voulais exactement vous poser cette question. Comme, quels sont les exemples que vous pouvez partager avec nous Vous voyez donc des personnes créer leur entreprise différemment. Vous venez de leur dire... Donc, livre, je suis, suis obligé d'enlever ma casquette, j'ai vraiment trop chaud malgré le fait que je ne l'enlève jamais d'habitude. Dans mon nouveau livre, qui sortira en septembre, j'explique différents types d'organisations qui ont émergé au cours des dernières années. Nous voyons ces processus grandir et gagner en puissance. J'ai un chapitre sur la production entre pairs, entre collègues. C'est le principe des par exemple des logiciels ouverts dont vous avez dû entendre parler, des personnes qui partagent ce qu'ils ont trouvé. Ils ne s'attendent pas à avoir des contributions financières. À Barcelone, j'ai rencontré un entrepreneur français vivant à Barcelone, et ils ont créé Aqua Pioneers, une entreprise qui se fait financer par la communauté basée sur le crowdfunding. Donc ce sont des entreprises autonomes, auto qui vous permettent d'avoir un dispositif chez vous pour créer un outil. Comme par exemple, vous avez un aquarium, un aquarium avec des poissons, les, les excréments des poissons vont donner à manger pour les plantes, les plantes vont être filtrées pour... Les petits morceaux vont venir nourrir les poissons. Ce sont ces dispositifs qui peuvent inspirer les entreprises. Imaginez que des, entre des imprimantes 3D vont être disponibles pour les individus pour qu'ils puissent créer leurs propres objets, outils. Donc nous avons beaucoup discuté de, sur ces objets et j'ai pu m'inspirer de ces idées pour mon livre. J'ai trouvé que c'était vraiment un processus fascinant dans ce monde post-capitaliste. Quand on voit toutes ces personnes qui sont intéressées, qui veulent contribuer au bien public, au bien social, ils ne cherchent pas à être le prochain Zuckerberg, ils ne veulent pas créer des millions, être riches, ils veulent enrichir la société, la communauté, trouver de nouveaux modèles dont je vous ai parlé du premier modèle, je pense que vous avez tous entendu parler de B Corps. C'est une start-up, une entreprise qui s'engage à remplir des objectifs sociétaux et environnementaux. Donc, Ce qui est différent dans cette entreprise, malgré leur modèle capitaliste, c'est qu'eux se sont engagés à remplir des critères sociétaux et environnementaux. Ce qui veut dire qu'ils ne peuvent pas avoir un nombre d'investisseurs externes qui les forceraient à arriver à des objectifs basés sur le modèle capitaliste. Il y a d'autres entreprises comme Stocksy ou WeShare. Stocksy, ce sont des artistes qui ont une sorte de copropriété de vente où ils peuvent avoir accès à des photos, des vidéos des photographies d'amateurs et ils partagent 50% de leurs profits avec ce photographe amateur. Donc c'est un modèle collaboratif. Vous avez peut-être entendu parler de Open Bazaar, un des premiers exemples de modèles partagés. Certaines entreprises doivent également être complètement bloquées en utilisant les logiciels ouverts, les logiciels ouverts qui permettent de partager des informations sans avoir personne qui cherche des gains financiers. Donc Open Bazaar travaille avec d'autres entreprises dans les espaces DAO des... ah, oui, et on voit des mouvements de devises, de monnaies alternatives qui permettent de se dévier des modèles traditionnels des banques. Nous voyons des organismes organisés au niveau local, notamment à Barcelone, un pourcentage des bénéficiaires peuvent recevoir une monnaie sociale, monnaie sociale qui peut être augmentée si la personne choisis de devenir bénévole pour faire du ménage, par exemple, ici ou là, ou contribuer à la communauté, aller nettoyer un parc. En rendant un service à la communauté, vous recevez une rétribution en monnaie alternative. Avec WeShare, par exemple, beaucoup d'entreprises se demandent comment est-ce que je vais survivre si je ne collecte pas des fonds, si je ne verse pas tant en, en dividendes. Vous pouvez imaginer des crédits numériques si vous proposez des ateliers pour des étudiants, pour des enfants, pour leur apprendre à créer des construire des meubles. Si vous voyez où je veux en venir, je pense qu'à partir du terrain, à partir de la base de la communauté, nous pouvons créer une économie alternative qui soit interconnectée au niveau mondial. Mon collègue de Aquapioneer peut envoyer une solution à une personne qui peut être au Brésil sans échange de monnaie en donnant ainsi plus de pouvoir à chaque personne de par le monde pour qu'ils aient accès à plus de choses auxquelles ils n'auraient pas accès normalement pour créer une nouvelle économie alternative. Nous voyons ce mouvement prendre de plus en plus de puissance. Alors, d'accord, et finalement, comment est-ce que votre projet peut se s'incorporer en fait dans cette nouvelle manière d'avoir un nouvel environnement, une nouvelle façon de vivre. Bon, je pense qu'il y a deux choses à bien différencier ici. C'est euh, qu'on parle de beaucoup de vision. Euh, là en fait ce discours c'est vraiment se baser sur le futur. Moi je pense qu'il est nécessaire d'avoir des changements euh, temporaires. Euh, pour l'instant, et on est très, très excité. Je pense qu'on y parviendra petit à petit, mais en tout cas, il faut qu'on ait des outils pour une phase transitoire. Moi, je, je me demande toujours euh, quel est le système à utiliser pour mettre les choses en place, pour que les gens puissent vraiment être impliqués euh, à une plus grande échelle. On a expérimenté avec des systèmes de, de récompense, si vous voulez, et, et je pense qu'avoir un dialogue, enfin, que d'après ce dialogue, on va dans de bonne direction. Est-ce que les gens sont vraiment prêts à fonctionner grâce à un système de récompense ou un système qui pourrait les motiver ou en fait, créer un autre système qui serait un moyen pour que les gens puissent se différencier d'autres systèmes existants je, je ne sais pas trop. Hein. C'est vraiment une question pour moi. J'y réfléchis encore. Et pour vraiment répondre à votre question, oui, on a expérimenté derrière, ces dernières années. Notamment, nous avons travaillé à Berlin à un travail, euh, à un espace de co-travail pour des suis chargés de nettoyer les locaux. Et on s'est demander est-ce que ces communautés pourraient jouer à le rôle d'agent de, pour des talents locaux aussi Et est-ce que ça pourrait être un, un modèle d'entreprise, un modèle commercial qui serait créé pour eux Aussi pour les professionnels et pour les gens qui sont dans cette d'espace de ce lieu de transition, vous voyez, où les choses ne sont pas encore vraiment euh, définies. On travaille toujours sur la logique des lieux. Il est en tout cas important que les gens puissent avoir plus d'opportunités de travail pour avoir ben l'opportunité voilà, de payer leur loyer, par exemple. Peu importe la monnaie qu'on choisisse pour ces lieux, mais ce qui est très, très intéressant pour les gens, en tout cas, c'est que j'ai vu ça parce que j'interagis avec pas mal de professionnels. On voit que l'une des choses les plus importantes, c'est qu'en tout cas, moi, je peux euh, recommander à des gens, euh, oui, vous avez fait un bon, une bonne utilisation de cette plateforme, par exemple LinkedIn, etc. Et il y a, on peut se demander, en fait, la manière dont les gens vont pouvoir partager ces informations avec leurs amis. Et on se demande quel est le pouvoir de telle mesure. Parce que, par exemple, si euh, je vois cette personne qui a euh, 300 amis sur Facebook, euh, c'est très bien, mais la vraie question, c'est par rapport à ses amis. Il faut voir toutes les autres connexions qui sont liées. Alors, comment est-ce qu'on peut aller au niveau ultérieur C'est-à-dire de réaliser des interactions avec les amis et des amis de ces 300 amis vous voyez c'est exponentiel et ça c'est ce qu'on est en train euh, de mettre en place on réfléchit à cela avoir euh, des interactions avec des professionnels il y a euh, beaucoup de gens qui sont fatigués de se dire on doit euh, aller sur une plateforme un site, le euh, regarder à des centaines de profils mais l'intérêt serait d'ajouter une couche euh, qualitative, plutôt voir moins de profils, mais plutôt voir des bons profils qui sont déjà connectés avec des gens qui sont déjà vos amis et qui sont euh, des amis de vos amis, qui ont déjà été recommandés. Donc ça, c'est une manière différente d'aborder les choses. Voilà, ça, c'est une des trajectoires qu'on a prises, voir les communautés comme des agents pour le... Euh, talents locaux et ensuite regarder la manière selon laquelle on pourrait créer des, des façons simples de faire se connecter les gens, ainsi créer plus d'opportunités commerciales ent entre elles, que ça se développe. C'est très intéressant parce que je me souviens quand on en avait parlé la première fois, euh, je, je me souviens que tout d'abord, vous vous écartiez de cette idée de réseau social, d'être joint tout le temps, partout. Donc on parlait de Facebook, Twitter, LinkedIn, etc. C'est vrai que tout le monde, est, en général, y est disponible. C'est vrai, mais il est vraiment difficile pour un individu de connaître tellement de personnes à un plan plus à un niveau plus proche. Donc, moi, je trouve que ce qui est très intéressant, c'est de parler à beaucoup de monde. Il y a des gens qui me demandent des recommandations. Euh, bon, moi, je, je reçois pas mal de requêtes de la part de gens, et c'est des fois difficile pour moi de savoir qui, de quelle communauté, les communautés que je suis, qui fait quoi. Donc, ça serait bien d'avoir... Euh, une échelle pour me permettre, moi, en tant qu'individu, de pouvoir me connecter avec mon réseau et de créer des opportunités de travail pour mon réseau. Est-ce que c'est quelque chose qui serait peut-être intéressant, possible Oui, en effet. Et vraiment puiser hein, dans cette idée euh, d'un réseau spécifique qui a beaucoup plus de valeur. Il y a différentes valeurs. Et on voit bien que les gens se tournent un peu plus euh, vers cet aspect-là. Les personnes ne veulent pas être traitées comme des produits. Donc il y a cette idée, bien sûr, d'ajouter une, une couche qualitative supplémentaire pour avoir une meilleure interaction. Mais pour en revenir à, à la communauté, parce que c'est vraiment notre sujet euh, ici, comment les communautés peuvent... Aider à définir le monde futur dans le travail. Vous êtes euh, euh, constructeur de communautés, vous avez fait cela pendant ces dernières années. Donc comment, finalement, pouvons-nous accroître le pouvoir des communautés Parce qu'on voit bien que les entreprises elles-mêmes requièrent les communautés, elles vont chercher leur aide. Donc comment euh, ces communautés peuvent-elles interagir et comment est-ce qu'on peut donner plus de pouvoir aux communautés pour qu'elles se positionnent mieux dans le futur du travail C'est une très très bonne question. Et vous pouvez euh, ajouter vos commentaires Je pense que euh, accentuer le rôle des communautés, c'est suivre cette idée selon laquelle il n'est pas nécessaire d'avoir une fonction, de suivre un protocole sur la manière dont euh, interagir. C'est vrai que ces dernières années, on a eu beaucoup de nouvelles technologies qui nous aident à mieux communiquer, mais à l'échelle globale, on voit qu'il euh, y a des choses qui se font avec des collectifs euh, ouverts. Donc il y a des possibilités pour que les communautés puissent euh, s'organiser. Et pour en revenir à votre question, je pense que les barrières entre les entreprises et les communautés changent un petit peu parce que les entreprises ont besoin de s'adapter à la réalité, qui est quelle est la meilleure façon, façon pour elles de travailler et comment bien organiser le temps de travailler de lundi à vendredi Je ne sais pas, peut-être adapter le rythme de travail des gens Donc ça soulève de nouveaux défis. Comment rester en contact avec les gens Comment se connecter avec les gens Et je pense que WeShare est un bon exemple de cela. Euh, on voit bien que ça peut être un succès quand c'est bien géré. Boyd a également parler de, du fait que les gens veulent de nouvelles choses. Maintenant, elles ne veulent pas nécessairement le nouveau Facebook, mais pas uniquement faire plus d'argent, mais avoir un impact différent. Donc vous, comment voyez-vous cet impact à votre niveau C'est vrai qu'il l'est. Il y a cette idée de, des changements qui ont lieu au niveau des communautés, sur le terrain. Il y a des échanges et beaucoup de gens dans le monde entier font des choses vraiment nouvelles. Mais ce qui est très intéressant, c'est de voir cette direction du changement. Et, et on voit qu'on change l'échelle des protocoles. Et je pense que là, il y a un point... Très intéressant, c'est l'idée de blockchain, c'est l'idée d'ouvrir un nouveau royaume de possibilités incroyables pour le futur du travail. Nous avons un vieux système de récompenses financières, donc il faut peut-être passer à un autre système où, dans lequel les personnes. Euh, pourrait aussi avoir des récompenses financières, mais pas uniquement. Il faudrait euh, encourager des innovations au niveau d'infrastructures, etc. Ça, c'est ce qui s'est passé au début, vraiment au tout début d'Internet. Mais là, avec la blockchain, ce qui se passe, c'est que vraiment, on en arrive à un espace particulier dans lequel les gens... Où beaucoup de gens peuvent devenir riches, et peu importe le nombre de gens qui y participent. Et en même temps, on voit que la technologie, par sa nature innée, a un, détient un conflit, hein, si vous voulez. Ça, ça ouvre un champ de questions incroyable. Donc, si on se replace à, à 20 ans en arrière, on peut voir les choses d'une autre perspective. Et moi, je pense que c'est très intéressant pour. Le travail du futur. Quelles sont vos, vos réflexions là-dessus, vous, Boyd Je vois que c'est très intéressant. Moi, je travaille sur un projet de publicité. Il n'a pas de nom encore. Je ne suis pas là pour faire ma pub, mais c'est un projet pour expliquer où est-ce qu'on peut aller avec sa com cette combinaison notre projet qui sera un système qui offre un des, une espèce virtuelle, une monnaie virtuelle. Donc on essaiera de prendre à partie ce capital qui existe, qui est dans le marché, dans les marchés, et utiliser cette monnaie particulière grâce à des systèmes comme WeShare, des plateformes comme ça, pour pouvoir connecter et faire investir les gens dans un fonds. Euh, un fonds tel que le, ASC, le ICO, donc ce, ce, cette nouvelle devise virtuelle, c'est l'un des projets les plus intéressants. Là, il faut qu'on puisse travailler à une échelle plus importante, euh, au niveau financier aussi, car à l'heure actuelle, euh, on attire plus beaucoup les investisseurs traditionnels. Il faut trouver une autre manière de s'adresser à eux. En général, il y a un clash important entre la façon dont les nouveaux investisseurs veulent travailler et les, et les et celles dont les, dont les investisseurs traditionnels travaillaient. Donc, il faut trouver un moyen d'harmoniser tout cela. Il y a différentes façons de faire du commerce. Il faut pouvoir euh, inventer des nouvelles façons pour financer les projets. En effet, je pense que le point des finances est un thème essentiel euh, dernière, euh, cette dernière année et demie à peu près. On, on a, on a euh, mis au point un fonds un fonds dédié à des projets particuliers. Et on voit que c'est délicat parce que si on veut se pencher et regarder cet univers, eh bien, il faut savoir que si on fait un certain changement, beaucoup d'autres choses devront changer aussi. Alors que ce soit pour avoir des effets à court terme ou à moyen terme. Mais finalement, on peut avoir une somme quotidienne qui laisse un voit vois un investissement et c'est vraiment un sujet très, très vaste. Moi, j'ai beaucoup d'espoir. Ça m'intéresse énormément. Je vois qu'il y a beaucoup de gens qui ont des idées à ce sujet-là. Et je suis vraiment patient de, de voir comment ça va se développer. Parce qu'en effet, c'est là un nouvel espace extrêmement intéressant. Bon, je pense que nous en avons déjà parlé un petit peu avant, mais bon, il a été dit qu'il y a beaucoup moins de euh, positions d'emploi qui sont disponibles. Donc, qu'est-ce qui va se produire Récemment, je parlais avec un ami et on disait qu'on devrait former les gens, peut-être pour euh, les entraîner à, à prendre du plaisir, à avoir des loisirs parce que, finalement, le, le travail est tellement euh, compétitif que les gens oublient de prendre du plaisir, ne savent plus comment se détendre. Alors, quelle est votre vision à ce sujet-là concernant le futur Est-ce que, voilà, dans, dans ce monde où on imagine qu'on aura moins de travail disponible, comment ça va se passer Oui, c'est une tâche très délicate de se pencher sur euh, le futur des emplois, euh, nous, en, en juillet, enfin, euh, nous sommes ici à WeShare en juillet 2017. Bon, mais après, on a des projections. Moi, oh, bon, je suis sûre qu'on aura beaucoup moins d'emplois de disponibles, payés comme on l'entend à l'heure actuelle. Euh, il est sûr que ça va se dérouler comme ça. Il y a un déclin significant dans le temps. Il y aura beaucoup moins d'emplois de à temps plein. Il y aura des contrats temporaires ou des gens qui vont avoir une combinaison, une accumulation de différents contrats durant la même période de temps, etc. Il y aura également un nombre grandissant de personnes qui vont prendre du plaisir à cette façon de travailler. Ça sera un facteur social, une évolution sociologique hein, qui intervient en même temps. Donc il y aura beaucoup moins d'emplois à temps plein. Et moi je suis en tout cas convaincue que nous n'allons pas passer notre temps à nous asseoir sur une plage ou au bord d'une piscine. Non, je ne le pense pas. Mais je ne suis pas convaincue que le futur, euh, que la solution pour le futur soit un revenu universel. Ce que je pense, c'est que nous allons voir une évolution très importante de nos éthiques de travail. Et donc, ça ne sera plus comme à l'heure actuelle où on travaille, on reçoit notre chèque. Moi, j'ai parlé de cela avec un homme qui était vraiment passionné. Il voulait prendre des vieux meubles, les restaurer et en faire de nouveaux produits. Alors, ça lui permet de vivre en même temps. Il enseigne à des enfants qui viennent une ou deux fois par semaine. Mais est-ce que ça, c'est vraiment un travail Est-ce que quelqu'un qui fait ça reçoit un salaire Ou est-ce qu'on paye cette personne vraiment en, en euros, par exemple Ou, ou est-ce que c'est un échange Ou est-ce que c'est avec l'utilisation d'une monnaie alternative je, je ne sais pas trop, mais est-ce que ça va suffire à prendre soin d'un enfant malade ou des grands-parents ou... Je ne sais pas. Est-ce que, est que le travail, c'est d'avoir un emploi de 9h à 6h Est-ce que c'est ça Non. Est-ce qu'on doit se focaliser sur un salaire horaire Non plus, non. Je pense qu'il y a beaucoup d'évolutions qui vont intervenir dans le futur. Et... Moi-même et d'autres, nous y pensons. L'année dernière, j'ai vu un article dans un journal du Japon. Il y avait un, un, un ordinateur qui pouvait, euh, grâce à un programme, euh, développer des histoires, euh, créer des histoires, des, des courtes nouvelles peut-être. Et apparemment, ce projet connaît beaucoup de succès au Japon. Donc, je me dis finalement, peut-être qu'un ordinateur pourrait être entraîné à faire mon travail aussi, au final. Je pense que l'automatisation va beaucoup affecter notre façon de travailler et nos emplois aussi, donc sur un très, très large spectre, Je pense que d'ici à 20 ans, on va vraiment redéfinir nos rythmes de travail, nos 60 heures par semaine ou pas. Ou... Mais en tout cas, je suis sûre qu'il y aura toujours des gens qui vont travailler, même chez Apple. Il y aura toujours des gens qui travailleront dans des grandes multinationales. Ça existera toujours, ce concept des multinationales, mais je pense que Google, Amazon, etc., vous savez, à l'heure actuelle, ils gèrent la moitié du monde pratiquement. Mais je pense qu'en parallèle, on aura tout un tas de communautés très intéressantes, hyper locales avec des, des activités parallèles, si vous voulez. Donc il y aura euh, peut-être... Vous voyez, c'est cet exemple que j'avais cité tout à l'heure, une société qui peut faire imprimer en 3D un, un produit. Et, et voilà, on, on voit qu'il y, y aura très peu de gens qui auront des travails euh, temps plein avec un contrat... Et en parallèle, il y aura des gens qui auront des contrats à court terme ou d'autres façons de travailler. Ça sera des nomades, quelque part des nomades de la sphère digitale ou autre. Ils feront des choses au niveau local. Peut-être même des activités qui seraient considérées comme une activité traditionnelle, comme travailler dans son quartier ou travailler avec sa famille ou, ou même des emplois qui ne sont pas à l'heure actuelle considérés comme des emplois. Mais je pense que, d'une certaine manière, l'emploi, euh, le salaire, le revenu minimum universel aura à y jouer un rôle. Mais euh, quel est le rôle je, je ne sais pas. En tout cas, il faudrait un, un revenu inconditionnel pour les personnes qui ont un certain âge ou alors pour les personnes qui gagnent un, un minimum. Il faut voir le contexte local, le contexte euh, du pays, quels sont, quel est l'état du marché de l'emploi, etc. Et je pense qu'on va avoir beaucoup euh, de développement aussi des, des monnaies virtuelles. Ça, il faudra le prendre en compte. Et en revanche, si vous pensez que euh, tout le monde va se contenter d'avoir besoin d'une monnaie traditionnelle pour payer euh, votre maison, vos affaires, etc., que ce soit les euros ou autre chose, je pense que là, on est vraiment très limité dans notre réflexion. -im Imaginons qu'on donnait un revenu universel euh, aux Français, par exemple. Je pense que le gouvernement local ne serait plus vraiment euh, soumis à participer à la grande majorité de ce revenu. Si on utilisait euh, plutôt que 40 ou 60 ça pourrait être un changement qui, qui s'imagine. Il y aurait euh, des fonds donnés par les communautés locales, par exemple. êtes, par exemple, un revendeur local et que vous travaillez avec une monnaie virtuelle, ça peut être quelque chose d'intéressant, contrairement à un euh, gros exportateur qui va travailler en Chine pour sa, vendre sa production, etc., par exemple. Donc, je, je pense que voilà, c'est ce qu'on va voir hein, dans le futur, tout cela. Oui, j'essaye de réfléchir un petit peu à tout cela, parce que, vous voyez, la question pour moi est la suivante, et moi j'ai envie de croire qu'on va vers cela, mais en même temps, j'aurais tendance à me dire parfois que nous vivons un peu dans notre bulle, hein, en parlant de tout cela, en parlant... De, de nos belles idées parce que finalement à l'heure actuelle il n'y a qu'un petit pourcentage de personnes qui sont concernées par ces projets-là finalement un défi essentiel que je vois pour le futur pour pouvoir pour avoir un parti un pari pardon qui soit constructif pour le futur ça serait de s'imaginer les manières grâce auquel, d'une manière générale, à une large échelle, les gens pourraient travailler, pourraient faire les choses différemment. Parce que si on voit bien l'exemple de la crise des réfugiés, euh, c'est très révélateur. Il faudrait un espace dédié à, à ces personnes-là, il faudrait Réfléchir à tout cela. Et il ne faudrait pas créer un nouveau type de colonisation avec nos nouvelles idées. Mais pour moi, la question serait plutôt de se demander comment allons-nous créer de nouveaux, élaborer de nouveaux protocoles pour que les gens puissent euh, puissent euh, sortir de cette idée qui a été créée grâce à leur système éducatif. Donc il ne faut pas que les gens continuent à croire qu'ils n'ont rien à faire, qu'ils n'ont pas leurs idées à apporter à ce processus. Non, je pense qu'il faut pouvoir planifier cette transition. C'est là qu'il faut se connecter plus avec les communautés. Et je pense que... Les communautés peuvent être des endroits où nous allons pouvoir permettre aux gens de se rassembler et de peut-être désapprendre des choses qui avaient été apprises. C'est un processus qui va être très très important car si les choses commencent à changer rapidement, il faudra pouvoir intégrer toutes ces personnes dans un nouveau système opératif, il faudra une transition, il faudra un espace pour acquérir du nouveau savoir. C'est vraiment un, un souci pour moi tout cela, comment on va pouvoir le faire à l'échelle qui est nécessaire pour qu'on puisse être constructif au final. Alors maintenant j'aimerais peut-être ouvrir la parole à vos questions, commentaires. Je, je sais qu'il fait très très chaud ici, hein, mais peut-être que vous avez des questions un petit peu fraîches pour nous aider Merci. Moi, je pense que d'avoir de moins en moins de contrats long terme, c'est déjà une réalité. Déjà en France, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas d'emploi long terme. Ils ont à faire face à beaucoup de soucis, c'est-à-dire ne pas pouvoir se trouver un logement. Est-ce que vous avez peut-être des, des idées de communautés, de sociétés, de villes dans lesquelles ces problèmes ont été résolus oui, je pense que c'est une très bonne question. Et en effet, il y a beaucoup de freelances à travers le monde qui ont affaire à ce genre de problème, des personnes qui travaillent en indépendant. En Allemagne, ce n'est pas tout à fait le même, la même, le même problème. Pardon, apparemment, il y a le, plutôt un bon emploi à long terme là-bas. Mais c'est vrai que si on part du principe que, par exemple, tous les gens qui travaillent en freelance vont avoir beaucoup de problèmes pour le logement, par exemple c'est vrai que si on parle des collectifs ouverts, etc., à ce moment-là, il serait bien d'avoir une structure législative qui pourrait créer un, un système de protection. Ça, c'est une très bonne idée. Par exemple, il y a une organisation qui travaille en Europe. En Allemagne, ça s'appelle Smart. Je pense qu'ils ont 60 000 travailleurs indépendants. Et par ce système, les indépendants peuvent être embauchés et c'est un, une façon d'apporter un cadre législatif, une protection à ces travailleurs indépendants, mais je pense que c'est là pour l'instant une solution uniquement temporaire. Peut-être que les gouvernements devraient créer une structure plus accueillante pour ces, ces façons de vivre et de travailler. Oui, concernant le logement, c'est un réel défi. C'est d'ailleurs le cas dans pratiquement toutes les villes du monde et bien sûr encore plus pour les gens qui travaillent de manière précaire, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas un emploi à plein temps traditionnel. Il y a quelques expérimentations qui ont été faites, des projets dans le monde qui essayent de résoudre ce souci. Souvent, je retourne à Vancouver parce qu'ils ont des projets assez sympas. J'y ai vécu pendant un moment. Et, et Vancouver, en 2010, pour les JO, avait un projet intéressant. La ville avait donné un bonus à ceux qui développaient des systèmes de résidence à plusieurs étages. Euh, et donc, ils avaient créé 20 bâtiments pour les athlètes. Donc, c'était des bâtiments de très bonne quali qualité, très écologiques, en bordure de l'eau. La ville a ouvert quasiment 2 3 étages de plus sur chaque bâtiment, s'ils étaient d'accord d'avoir 30% de, de logements dans ces bâtiments qui seraient de loyers très abordables. Donc on voit qu'il y a des idées, mais quand on regarde à l'heure actuelle dans le monde, il y a bien sûr ces systèmes de logements euh, sociaux, mais ils sont souvent isolés du cœur de la ville, ils sont excentrés, euh, donc les, les populations ne peuvent pas participer aux... aux événements culturels, etc. Et ça, c'est dommage. Donc, au lieu de faire cela, euh, on a des villes qui donnent plus de bonus à des constructeurs qui sont d'accord de construire plus de logements euh, pour euh, des personnes et les intégrer. Il y a des gens qui vont dire, bon, ça ne fonctionnerait pas dans mon pays, parce que malheureusement, les gens riches n'aimeraient pas vivre à côté de gens pauvres. Donc on voit bien que c'est un sujet épineux. il faut pouvoir... Euh, euh, Tenir, euh, prendre en compte les nécessités de transport aussi des gens. Si on les met loin, c'est plus difficile de, pour se rendre au travail. Et il faut savoir qu'il y a des spéculateurs fonciers dans le monde entier qui veulent investir dans l'immobilier. Mais malheureusement, ils investissent, ils laissent les propriétés vides, mais ils ne les louent pas. Et... Il faut savoir que ça leur crée à peu près 8% d'intérêt par an. Donc c'est quelque chose qui est très rentable. Il y a notamment ce phénomène en Chine, etc. Et là, à Vancouver, on voit qu'il y a des investissements qui se font dans des nouvelles constructions. Et en général, ça se fait sans avoir l'intention d'occuper les lieux ni de les louer. Et ils attendent un retour sur investissement dans les deux, trois prochaines années. Donc c'est très, très rentable. Donc on voit que ces investissements immobiliers purement spéculatifs sont un réel problème pour le logement, pour les personnes. Et à l'heure actuelle, euh, Vancouver a mis au point une taxe sur les biens luxueux qui ne sont pas occupés. Et ça, c'est un bon système, ce qu'ils vont faire euh, grâce aux revenus... Euh, de cette taxe et ils vont créer plus de logements abordables. Donc euh, voilà, on, on, il faut qu'on continue à explorer les solutions. On a parlé des logements communautaires, il y a notamment à Barcelone une, une initiative. Il y a des donations possibles d'un de, de, montant significatif par mois pour participer au logement. Admettons que nous parlions de la monnaie digitale, virtuelle. Est-ce qu'on pourrait l'utiliser pour payer un loyer euh, Est-ce qu'une personne qui n'a pas un travail régulier, traditionnel, pourrait utiliser cette monnaie virtuelle Ou pourrait peut-être la convertir en, en bien Peut-être Voilà, le, le temps imparti est, est terminé. Vous pouvez... Euh, Restez par ici si vous voulez poser des questions à nos panélistes. Voilà, merci beaucoup en tout cas.